À tous, merci de vous être connectés pour cette bibliose. Je suis le docteur Soufiane Aïda du CHU de Rabat du Maroc et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le docteur Amira Zawi de Paris et le docteur François Tournoux de Montréal. Euh, je vous rappelle que jusqu'au jusqu jour d'aujourd'hui, on a été plus de 6 000 connectés sur cette année de bibliose et 15 000 visiteurs sur le site qui prouvent votre intérêt, notre intérêt pour ce sujet. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole donc au docteur Olivier Lérez de Toulouse. Donc à toi, Olivier. Donc, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter un article qui n'est pas un article de recherche, qui est une correspondance qui a été publié dans le British Journal of Hematology par une équipe italienne et qui traite de la problématique de la, de la mort subite et des troubles du rythme ventriculaire dans la miléose AL. Vous allez voir, c'est une petite série mais qui amène à discussion et c'était pour ça que je souhaitais la présenter. Donc en fait, le contexte ici, c'est la problématique de la mort subite qui, on le sait, est fréquente dans l'amylose cardiaque et qui a été longtemps rattachée à des bradycardies extrêmes, troubles de la conduction et dissociations électromécaniques et certains rapports des troubles du rythme ventriculaire qui font d'ailleurs poser la question de l'indication d'un DAI. Et du fait souvent du pronostic de l'amylose à elle, le DAI n'est pas forcément indiqué. Mais l'évolution des chimiothérapies et l'évolution du pronostic de cette pathologie, de l'amylose AEL, doit nous faire poser la question du défibrillateur automatique implantable. Et juste pour vous montrer cette étude qui date de 2015, qui participe au enfin à la justification de cette étude, qui avait été faite sur 20 patients qui avaient des riviles, 20 patients avec une amylose AL symptomatique, c'est-à-dire qu'ils avaient des syncopes ou un événement, en tout cas, hypotimique, et dessus, on avait 13 décès sur une médiane de 61 jours de, de, de survie euh, et 8 patients évaluables avec ici des bradycardies extrêmes sur du BAV3 qui aboutissaient à la dissociation. Et vous voyez même en bas une tachycardie ventriculaire assez polymorphe qui fait suite à une bradycardie extrême. Et l'idée de ces papiers était de dire que du coup, le le substrat de la, de la mort subite est essentiellement du trouble conductif et de la bradycardie extrême. Alors Dans cette série, dans ce, cette correspondance qu'ils envoient, c'est une étude rétrospective sur 66 patients avec une amylose AL. Euh, avec, ils ont voulu, dans cette série, étudier la prévalence et le contexte de mort subite. Donc, on avait des patients relativement jeunes, d'environ d'à peu près 67 ans, deux tiers d'hommes, 84% d'atteintes cardiaques. Et vous voyez qu'ils ont eu huit morts subites euh, à six mois du diagnostic, euh, avec toute une atteinte cardiaque, on aurait pu s'en douter, et puis quatre morts subites récupérées. Et en fait, il, déjà, ils signalaient là que sur l'ensemble des atteintes cardiaques, les 56 patients. Eh c'était 82 patients qui n'ont pas fait de mort subite. Ça veut dire que l'immense majorité de nos patients ne fera pas de mort subite, mais la mort subite n'est pas négligeable dans cette population. Alors, je m'excuse pour la taille du tableau, mais en, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il n'y avait pas de, de différence de caractéristiques cliniques entre les patients qui ont fait une mort subite et les patients qui n'ont pas fait de mort subite. Et on retiendra simplement chez ceux qui ont fait une mort subite une épaisseur septale supérieure. Avec sur ces huit patients, vous le voyez peut-être sur le tableau, mais je vais vous le lire, des septomes qui étaient, qui allaient de 14 à 20 mm, et en tout cas, qui étaient supérieurs à l'épaisseur septale qu'on pouvait retrouver chez les patients qui ne faisaient pas de morts subites. Effet important, pas de différence de fraction d'éjection, et vous verrez même que les patients qui ont fait des morts subites avaient des fractions d'éjection globalement supérieures aux patients qui n'en ont pas fait. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres papiers. Alors ce qui est assez intéressant, et c'est tout l'intérêt de, de ce papier, c'est qu'en fait, ils ont essayé de voir quand survenait la mort subite par rapport au cycle de chimiothérapie. Et Vous voyez ici cette image synthétique qui vous montre en jaune avec cette espèce d'éclair ou de soleil, je ne sais pas ce qu'on doit dire, et bien, qui est l'événement de la mort subite. et Vous voyez qu'elle survenait au moment de la chimiothérapie. et Vous voyez apparaître en vert cette espèce d'éclair vert qui sont les chocs électriques, qu'ils soient externes ou internes, qui ont été réalisés. Et vous voyez que sur les trois premiers patients, on n'avait pas de rythme chocable. Vous voyez que le quatrième patient a une dissociation électromécanique. Et vous voyez que les quatre derniers patients avaient un rythme chocable, qui est donc un trouble du rythme ventriculaire, qui est survenu pendant le cycle, la première ligne de chimiothérapie. Par cyclophosphamide, bortezomib et dexaméthasone. Et puis vous voyez que d'autres chocs sont survenus chez ces patients implantés en prévention secondaire, avec un deuxième une deuxième ligne par DARA pour le pour le cinquième patient. Et puis vous voyez que d'autres ont eu des chocs. Enfin, les quatre derniers patients ont quand même eu des chocs tardivement après les cycles de chimiothérapie. Et du coup, dans cette étude, le message était de dire que finalement, les troubles du rythme ventriculaire, la mort subite est quand même commune chez les patients qui ont une amylose cardiaque à elle, et que les troubles du rythme ventriculaire ne sont pas si rares, puisque pendant longtemps, on a considéré que c'était des bradycardies extrêmes, extrêmes et des dissociations électromécaniques. Et en fait, ce qu'ils constataient, c'est que les troubles du rythme ventriculaire survenaient quasi exclusivement pendant les cycles de chimiothérapie, ce qui pouvait suggérer qu'il y avait un effet synergique de la toxicité des chaînes légères et de la toxicité médicamenteuse induite par les chimiothérapies. Et je me suis... ...un copier de conclusion qui disait que finalement, la plupart des chimiothérapies utilisées dans la AL avaient été validées dans le myélome, mais pas spécifiquement dans la AL, et qu'on savait que ces drogues pouvaient avoir une certaine cardiotoxicité, qui pouvaient, pourquoi pas, participer aux troubles du rythme ventriculaire observés dans cette série. Alors, il s'agit bien évidemment d'une petite série et que, je, comme je le disais, ça ouvre, ça ouvre surtout à discussion. Je me suis permis de mettre deux papiers. Cet article qu'on avait déjà montré dans Bibliose, qui montre simplement chez des patients appareillés, si 34 patients avec une majorité d'amylose à transthyrétine, 27 patients à transthyrétine et 7 patients avec amylose à l, donc pas tout à fait le même contexte, mais qui montre qu'on a une augmentation de l'incidence de la fibrillation atriale, une augmentation de la stimulation ventriculaire du fait des troubles de la conduction, et puis une augmentation des troubles du rythme ventriculaire, mais dans cette série, sans troubles du rythme ventriculaire soutenu, donc essentiellement de l'extracistole. Et puis, un papier qui est un peu plus en rapport avec ce que je viens de vous présenter, avec 53 patients atteints d'amylose cardiaque, avec, vous voyez, une prédominance d'amylose AL, à chaîne légère, avec 78% d'implantation de défibrillateurs en prévention primaire et 12% en prévention secondaire, 32% de chaque approprié la première année. Mais fait important, et c'est ça que je voulais montrer ici, vous voyez des, des courbes de survie qui ne diffèrent pas, euh, en fonction de l'implantation, de l'absence d'implantation de défibrillateur automatique implantable, et qui doit donc nous faire interroger sur la nécessité de mettre un défibrillateur automatique implantable, euh, particulièrement chez les patients qui ont une amylose AL, on l'a vu, qui sont le plus à risque de faire euh, des troubles du rythme ventriculaire, puisque dans cette série, c'était quasi exclusivement les amylose AL qui faisaient des troubles du rythme ventriculaire. Voilà, j'en ai terminé. On va pouvoir, si vous le souhaitez, discuter euh, sous papier. Merci beaucoup, Olivier, pour cette belle présentation qui, bien sûr, va susciter beaucoup de questions. Et Je te demanderai, en attendant qu'on ait des questions sur le chat, peut-être de, de répondre à cette question-là. Est-ce que pour toi, quelle serait donc l'indication d'un DAI en prévention primaire, en particulier dans les amyloselles, parce que c'est dans ce cas qu'on aura le plus de morts subite euh, a priori vous préconisez et puis une autre petite question ils n'ont pas utilisé de strain sur leurs critères il n'y a pas eu d'étude de strain Non, alors sur, sur cette étude-là là, sur la série que j'ai présentée ils ne mentionnaient pas le strain tu as raison de le signaler ceci étant, il y a sur les autres papiers que j'ai présentés, notamment celui de 2013 si je ne dis pas de bêtises au tout début, c'est ceux qui ont le strain le plus bas qui vont faire des troubles du rythme ventriculaire donc euh, effectivement je pense que euh, je pense qu'il suffit pas de poser l'indication sur la simple présence d'une atteinte cardiaque d'une amylose je pense que tu as raison de souligner qu'il faut considérer la gravité de l'atteinte cardiaque notamment le stade de la maillot clinique probablement et euh, également euh, la, la, le, le strain qui est on le sait un paramètre pronostique euh, en plus des biomarqueurs qui sont utilisés dans le stade de la maillot clinique ensuite Poser la question de mon attitude et je vais être bien embêté pour te répondre parce que mon attitude, je t'avoue que je suis souvent très indécis et nous dans notre centre on a tendance à le faire chez des sujets jeunes euh, qui chez, à partir du moment où on diagnostique une amylose avec une atteinte cardiaque chez un sujet jeune, à partir du moment où on a une espérance de vie quand même qui dépasse les six mois où on pense qu'en fait c'est des patients qui vont répondre à la chimie, ou en tout cas qu'on espère qu'ils aillent un peu plus loin, on met un défibrillateur automatique implantable. Parce que, pour le coup, on sait que ce sont des patients qui sont à risque. On n'a pas la même attitude avec la transdirective. Alors, j'ai une question du chat. Est-ce qu'ils ont fait un lien entre le type de chimio et les événements Tu as montré un parcours Darra. il me semble, sur les... Et euh... en, fait, en fait, ils ont... Non, en ont, parce qu'en fait, tous, tous, ils partent sur une première ligne de, je l'ai dit, cyclophosphamide bortezomib et dexaméthasone, et donc ils ont tous la première ligne donc ils n'ont pas fait de lien avec la chimiothérapie ils disent juste que c'est pendant la chimiothérapie que surviennent les événements. Et ensuite, vous l'avez vu, pour un patient, après une phase de rémission, où ils font une deuxième ligne, ils, passent, ils partent sur du DARA. Euh, et, et, et dans ces cas-là, ils, ils constatent aussi que pendant la chimiothérapie, il y a un événement rythmique choquable par le défibrillateur en prévention secondaire. Et ils ne font pas de lien direct avec, la chimiothé enfin, avec le type de chimiothérapie. Très bien. Olivier pour, pour rebondir sur cette question, est-ce que dans le papier, ils mettent en évidence euh, non seulement des modifications hydroélectrolytiques ou des modifications de l'électrocardiogramme pendant la chimiothérapie qui vont ensuite euh, aboutir à un événement euh, rythmique ou euh, ils n'ont pas vu de différence euh, finalement entre ceux qui ont eu un accident rythmique et ceux qui n'en ont pas eu L'électrocardiogramme, si tu veux, ils décrivent l'électrocardiogramme au moment du diagnostic, mais ils ne décrivent pas de cinétique de l'électrocardiogramme. C'est un papier relativement sommaire, hein. c'est une lettre, donc probablement qu'ils ne pouvaient pas euh, parler de tout ce type d'informations, mais ils mettent un électrocardiogramme de base euh, sans cinétique, ce qui fait que je ne peux pas dire s'il y a eu une évolution par, par exemple des temps de conduction ou s'il y a eu l'apparition de modifications, euh, blocs de branches ou autre. Et euh, en tout cas, l'électrocardiogramme le, n'est pas un paramètre discriminant et notamment, il n'y a pas de différence sur les données électrocardiographiques entre ceux qui vont faire des morts subites et ceux qui ne vont pas en faire. Il n'y avait pas de différence de caractéristiques cliniques et d'électrocardiogramme, etc., etc. Les seules différences, c'était sur l'épaisseur septale. Est-ce que, est que dans le papier, il y a un commentaire sur la façon dont est éventuellement réglé le défibrillateur Est-ce qu'il y a des choses particulières non, mais... chez ces patients alors, non, non, il ne s'attarde pas là-dessus, mais indépendamment de ça, tu as, as, as pas mal d'autres papiers sur les défibrillateurs. Non, en fait, la, la problématique, c'est que euh, là, ensuite, c'est des défibrillateurs qui sont mis en prévention beaucoup. En tout cas, dans le papier que je t'ai présenté, c'est des défibrillateurs qui sont mis en prévention secondaire. Ensuite, euh, non, y a, à ma connaissance, il n'y a pas de paramètres spéciaux, spéciaux enfin, il n'y a pas d'un réglage spécial du défibrillateur. Ceci étant, on l'a vu, ce sont des patients, en tout cas, sur les AL, c'est un peu différent, mais sur les TTR qui vont faire beaucoup de troubles du rythme ventriculaire sans pour autant faire de l'attaque tachycardie ventriculaire. Donc, il y a probablement une certaine tolérance à avoir en tout cas. Moi, mes patients, ce sont des patients qui font souvent des troubles du rythme ventriculaire sans pour autant aboutir à quelque chose de symptomatique, de syncopal ou d'événement de, voilà, clinique. Mmh. Je qu'il y a un travail de Mondor euh... Oui, Si, si effectivement. Ouais. Merci euh, Aïda. Euh... On a été obligé de, de travailler à Mondor sur ça, parce qu'on a évidemment beaucoup d'amyloses qui arrivent dans le centre avec des formes cardiaques assez sévères. Et dans nos débuts, il y a maintenant quelques années, on avait été très surpris effectivement du nombre de morts subites à l'initiation de la chimiothérapie avec un VCD combiné. Et on à l'époque, on avait refait la vue de la littérature et il y avait une toxicité racc enfin, raccordée au VELCAD. Donc, on a été assez inquiet sur le VELCAD et on avait lancé à ce moment-là avec nos collègues hématologues l'idée de faire une fragmentation de la chimiothérapie, un séquentiel comme il faut un peu dans le, dans le lymphome. Et on avait commencé en attribuant tout au VELCAD, en disant on va faire la dexaméthasone la première semaine, la deuxième semaine on fait dexa et cyclo, et la troisième semaine on met les trois combinés. Et on a dosé à, chez ces patients, le NT-proBNP, les marqueurs, et on les a suivis comme ça. Et on a été très surpris de voir en fait que la toxicité principale chez nos patients avec amylose cardiaque, à elle, était la en fait Et la dexaméthasone dès l'initiation des comprimés seuls de dexaméthazone on avait le NT-proBNP qui pouvait tripler, c'est-à-dire que le patient arrivait à 8000 et il se retrouvait à 24000, 30000 de NT-proBNP 24 heures après la prise de dexa. Et donc on est parti dans le sens inverse, on a eu également des morts subites et on est parti dans le sens où on mettait la dexa en dernier et grâce à ça et à se faire une sorte de séquentiel, on a démontré en fait une diminution de 20% de la mortalité en phase initiale et c'est à partir du moment où on rajoute la dexa chez ces patients, que ressurviennent en fait euh, la, la mort subite. Donc, on a tendance à mettre des défibrillateurs systématiques pour tous les patients qui sont en European Staging 3A. Pour les 3D, on discute plutôt d'une live-vest, parce que c'est des patients quand même à, à, au risque de mortalité. On voit bien quand même que ça ne va pas tout changer. Mais effectivement, je pense qu'il y a une toxicité des drogues hein, et la combinaison de ces drogues chez des patients avec des formes sévères. Alors, nous, on l'a relié à la sévérité, ce qui n'est pas le cas dans ce papier que tu as montré, Olivier, mais il se passe vraiment quelque chose... Euh, et c'est très difficile de faire la part des choses. Donc, c'est vrai que comme on est tous habitués à dire la bah, l'amylosaïe, on meurt de mort subite. Euh, on, nos collègues et nous-mêmes hématologues, on a oublié de penser que nos, nos drogues pouvaient avoir un effet toxique. Et c'est tout effectivement, comme tu l'as très bien montré, papier le c'est Comment on fait quoi que, Si on ne fait pas de traitement, il meurt. Et si on met un traitement, il y a probablement une toxicité. Et, et essayer de la, la comprendre, c'est compliqué. Mais... Ils avaient tous de l'adexa hein, tu... dans ce papier, ouais, ouais, voilà, même sur tout. la deuxième ligne, tu avais de la l'adexa. Ouais. Ceci dit, ça reste une petite cohorte, donc attention, pas de conclusion à team, mais ouais. effectivement, ça, ça recoupe ce que tu dis. Bah, on essaye de passer notre papier, mais on a beaucoup de mal, hein, parce que les hématologues, ouais, je imagine. pense, euh, sont tellement attachés à l'adexamétasone que voilà, c'est un super médicament, mais chez les patients graves, ça peut les déstabiliser, provoquer des morts subites, et donc il faut vraiment faire attention à adapter la dose en espérant que d'autres euh, d'autres collègues ont démontré exactement la même chose, qu'on puisse avoir plus de données là-dessus.